Un Qui est, je suis un plus pour forces cause ma Je suis un petit pour la jolie pour un mais pour nous, c'est bon, c'est pas chance de simplifier, pas de équipe, faire pour nous, pas expliquer Pour nous, pour nous, c'est la comme promo. pas pas Nous